Je suis Stéphane Carlier, j'ai euh, un certain âge et je suis romancier. Les bibliothèques, euh, elles l'étaient quand j'étais étudiant, c'était magique. Maintenant, maintenant j'ai ma bibliothèque, à moi, c'est ma bibliothèque qui est mon lieu de ressources. C'est évidemment l'endroit le plus le plus important de la maison, oui, sinon les, les, les autres bibliothèques, les grandes bibliothèques oui, étaient très importantes dans ma vie, euh, celle de la Sorbonne, celle de la BNF. Je vivais, je vivais dans les bibliothèques, j'étudiais en bibliothèque, je travaillais dans les bibliothèques, et il n'y avait pas internet à l'époque, donc euh, euh, toutes les informations dont on avait besoin pour, euh, pour étudier, on les prenait là-bas. Et oui, oui, j'ai passé de nombreuses heures à, à, à travailler et aussi à faire d'autres choses quelquefois dans les bibliothèques, notamment la Sorbonne.